Salut et bienvenue dans ce petit tuto, astuce consacré à Inkscape. On va voir comment copier-coller un effet de chemin. Donc c'est vraiment très simple. Donc là j'ai un drapeau avec deux effets de chemin. Donc je fais apparaître la fenêtre effet de chemin. On voit qu'il y a bien deux effets de chemin. Je vais les masquer pour vous montrer que voilà, c'est un objet qui est tout simple. Et je vais copier cet effet de chemin. Donc je vais dans édition copier. Je sélectionne ici donc le drapeau belge. Et je vais aller dans chemin coller l'effet de chemin. Le raccourci, c'est la petite esperluette qui est là. Donc c'est euh, au niveau de la touche 1 à gauche, euh, tout en haut à gauche de votre clavier, voilà. Donc on clique dessus. Voilà, je vais faire la même chose sur le drapeau italien. Donc j'appuie sur la touche 1 où il y a la petite esperluette, voilà. Et puis pour supprimer les effets de chemin, très simplement, bah, on peut sélectionner donc cet objet. On va sélectionner même deux objets pour vous montrer que c'est possible de supprimer deux effets de chemin en même temps. Et on va tout simplement cliquer sur supprimer l'effet de chemin.